Salut les poteaux. Alors voilà, aujourd'hui, je vais vous faire la présentation, euh, donc des Apinestar SP8, euh, des gants. Euh, donc euh, on simili cuir, je sais pas si du simili-faux. je crois que c'est du simili cuir ou cuir. non c'est pas du cuir c'est du simili cuir ouais simili cuir euh, donc deux motos alors des gants qui ont comme souvent les gants de moto euh, ont la particularité d'être fixés à deux endroits ici et là donc quand vous mettez votre gant Ça monte bien, bien, bien, bien sur la sur le la veste et vous fixez une fois, deux fois. Voilà, des gants vraiment vraiment euh, intéressants avec des coques, protection également ici aux phalanges, là, ici. Euh, ils sont bien sûr homologués. Vous avez vu avec le, le, même un petit truc anti-abrasion ici. Ils sont bien sûr hein, voilà, homologués pour si vous chutez tout ça. Là, c'est renforcé également. Je les ai payés à peu près dans les 100 euros voilà, sur Amazon. Euh, c'est mes premiers gants Alpinestar que j'ai vraiment de cette qualité-là. Je les ai pris parce que mes autres gants, le froid avait tendance à rentrer par les gants. et Ça me saoulait. J'avais froid à chaque fois, ça me rentrait dans la veste. Là, voilà. Vous avez des gants vraiment renforcés. Très, très, très efficaces. Pas trop cher 100 euros, ça je recevrai bientôt aussi des gants officiels honda la nouvelle collection de 2023 des gants hiver exactement du, du même truc à hein, tâche double comme ça on verra ce que ça vaut par rapport à ces alpinestars là voilà euh, le design est joli hein. de façon, ils sont vraiment bien voilà on voit bien alpinestars macré dessus comme ça le logo ici le, le type donc les SP8, vous avez le iNester aussi sur les mains, voilà, je vous montre bien bien en détail, hein. voilà, là je les ai pris en, je crois que je les ai pris en XXL, oh non pas en XXL, j'ai pris en XL, hein. en XL, voilà, donc ils sont homologués, hein. voilà, c'est des SP8 V3. les coques et tout donc voilà je vous referai une vidéo en tout cas vraiment d'avis définitif quand je, je les testerai en moto là je viens de les recevoir il y a une heure je les ai déballés, je vous ai fait une vidéo tout de suite de présentation on verra ce que ça vaut si le froid si ça voilà si ça coupe bien le froid et que le froid est de rentrer dans ma veste voilà écoutez je vous remercie de votre fidélité je vous souhaite bonne continuation les poteaux n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu et un commentaire hein, si, ça, si vous avez des questions ou même des, des remarques à faire sur ce produit. Allez, ciao, ciao